Alors, dans ce numéro 8, sur la ligne d'arrivée ici à Coulon. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est normal, la circonstance météorologique euh, euh, incroyable. Les équipes sont composées de 4 salariés, 2 valides et 2 en situation handicap. Et en fait, euh, ça va être une forme de dépassement de soi. Et dans le dépassement de soi, chacun va devoir compter euh, sur l'autre. Alors les deux sports pratiqués sur, sur le Friandis sont à euh, euh, 80% du parcours est fait en cyclo tandem adapté donc relié entre eux. Ce sont deux cyclo tandem reliés entre eux et 20% en canoë. Pardon, n'étais pas là-bas non. I love rock and roll. I love <rires> 23 équipes sont engagées, 12 entreprises ont allié des équipes. Ils ont 707 km à relier entre Bordeaux et Nantes. C'est une, une grande aventure qu'on auquel on participe depuis depuis quelques années avec euh, différents salariés de la Massif, il fallait y participer pour euh, pour le vivre et, et pour comprendre euh, quelle ambiance ça crée. On a plein de formes de handicap qui sont présentées, enfin qui sont présents au sein des fréquences et avec les valides et ça fait il y a une cohésion qui me semble très importante, c'est un superbe message à passer aux entreprises. On arrive à faire de belles choses et c'est la même chose qu'on peut faire reproduire dans le monde du travail.